Eh bien, bonjour à tous, je vous remercie d'avoir rejoint ce webinaire. Je pense que d'autres vont nous rejoindre encore dans en cours de route. Alors si vous n'avez pas envie d'entendre parler d'assistants de, virtuels, il est encore temps de vous échapper. Et sinon, on va pouvoir démarrer. Alors, avant d'attaquer euh, le vif du sujet, euh, un petit peu d'histoire. Euh, les peintures rupestres du paléolithique il y a 40 000 ans, en passant par les signaux de fumée ou les hiéroglyphes, jusqu'à l'invention du télégraphe électrique en 1840, l'homme a toujours cherché le moyen le plus fiable pour communiquer. Nous accorderons à nos ancêtres préhistoriques que pour le moment, ce sont quand même eux qui ont trouvé le moyen de produire des messages qui tiennent le plus dans le temps. Alors, Le sujet de l'échange d'informations réside au cœur même de la problématique de la transformation digitale. Aujourd'hui, plus précisément, nous allons parler des technologies conversationnelles, Sujet qui est d'ailleurs à l'agenda du prochain Summit de Gartner à Londres en juin 2020, en espérant qu'il soit maintenu. Alors, cette présentation va se dérouler en six parties. Les deux premières parties vont comparer les technologies voix et texte. Ensuite, on va aborder tous ces trucs qui peuvent nous énerver chez les bots. Ensuite, on nous aborderons Ava, c'est l'assistante virtuelle augmentée de talent. Nous allons illustrer les principes, ces principes au travers d'exemples. Pour arriver enfin à la conclusion, juste avant, de vous laisser la parole pour les questions et les réponses. Et entre temps, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le, le fil de discussion euh, du webinaire. Alors, tout le monde connaît les usages de la voix. La voix est partout, que ce soit euh, lorsque l'on utilise des appareils connectés pour faire des recherches, hein, Google, Siri, Alexa par exemple, lorsque l'on veut échanger via des messages vocaux, par exemple euh, sur WhatsApp, Lorsque l'on communique avec des serveurs vocaux, alors ceux de la SNCF, des opérateurs téléphoniques, ce genre de choses. Enfin, tous les assistants vocaux d'accueil des grandes marques ou d'administration par exemple. Alors le potentiel des performances des voix est intéressant. Une conversation est tenue à 200 mots par minute environ. Le maximum, si l'on souhaite être compris de tous, semble être aux alentours de 210 mots par minute. Pour se mettre dans la perspective de la meilleure efficacité, il faut savoir qu'un rythme de 150 à 160 mots est conseillé pour les livres au format audio. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. À titre de comparaison, un dactylographe professionnel tape 50 à 70 mots par minute. On ne peut raisonnablement pas attendre beaucoup plus de la part d'un utilisateur moyen. Donc, on peut dire qu'on pourrait communiquer trois fois plus vite par la voix que, que en mode texte. Mais la voix a ses limites. On peut par exemple être tenté de trop personnaliser un bot vocal. Alors, effectivement, qui a vraiment envie d'entendre un bot dire oh, « je suis de bonne humeur aujourd'hui »,« je suis triste », on est d'accord que ça n'a pas vraiment vraiment l'intérêt. Par ailleurs, à survendre l'intelligence des bots, on peut créer des frustrations. Il convient probablement de ne pas gérer un niveau d'attente surévalué. Il faut garder à l'esprit que la majorité des bots est en réalité un mécanisme de questions-réponses. Et s'ajoutent à cela des contraintes techniques telles que celles que vous pouvez lire sur le slide, dont les difficultés dues au bruit ambiant, à l'accent ou à l'articulation des utilisateurs par exemple. Le risque est donc de créer un outil contre-productif au lieu de faire gagner du temps et de satisfaire les clients, ça pourrait les faire fuir. Mais bon, en ayant bien tout ça en tête, les technologies de la voix offrent quand même de réelles perspectives pour développer des bonnes interfaces clients. Alors, qu'on les appelle robots conversationnels, assistants virtuels, euh, intelligents, smart assistants, assistants digitaux, euh, agents conversationnels, etc., les chatbots sont maintenant vraiment très populaires. Vous les voyez se développer pour des cas d'usage allant de la vente pour les grandes marques, au gouvernement pour simplifier les tâches administratives ou partager des informations, euh, au sein d'entreprises pour assister les ressources humaines par exemple. Les promesses des bots sont multiples. Par exemple, euh, un accès multicanal. L'idée, c'est de dire qu'on peut les retrouver sur un portail, sur les smartphones, sur des bornes connectées, par exemple. Le gain de temps aussi. Il est probable que l'on préfère converser avec un bot qui donne la bonne réponse la bonne réponse en deux minutes, plutôt que éventuellement, comme on l'a tous expérimenté, d'attendre pendant 15 minutes pour avoir un humain, surtout si, en fin de compte, il finit par vous rediriger vers quelqu'un d'autre. La disponibilité aussi. Un service de bot peut fonctionner, évidemment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et enfin, il y a ce que j'appellerais le savoir encyclopédique. Une des forces d'un bot, bien programmé et bien paramétré, bien entendu, c'est de pouvoir détenir disponible immédiatement toutes les informations relatives au sujet qui doit traiter. Par exemple, l'annuaire des collaborateurs d'une grande entreprise, les horaires de train, les références produits d'une marque de distribution, etc. etc. Alors, quels sont les principaux reproches que l'on peut faire aux bots en fait, Quels sont les trucs que l'on peut adorer, détester chez les bots Alors, d'une façon générale, on pourrait résumer en disant qu'un chatbot manque de conversation. Une très petite majorité, une très petite minorité pardon, de bots offre un niveau de conversation raisonnablement avancé, ça veut dire. Euh, bien sûr on met de côté euh, le mirage du bot que l'on pourrait confondre avec un humain en pulvérisant euh, le test de Turing alors pour mémoire et pour ceux qui ne l'ont pas forcément en tête ce test, le test de Turing date maintenant de 70 ans pour le réussir il faut qu'un système d'intelligence artificielle réussisse à se faire passer pour un humain plus de 30% du temps pendant une série de questions posées pendant 5 minutes en mode conversation via un clavier bon, pour être honnête on n'en demande pas tant aux boîtes, hein, euh, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas forcément envie de parler cinq minutes, enfin de converser cinq minutes euh, entiers avec un, un boîte, ce qu'on veut, c'est aller droit au but. Dans la pratique, les bots sont principalement capables de reconnaître une question et, de la ré, de la, et apporter la réponse la plus appropriée. En fait, on est dans une sorte de FAQ. Plus plus. Évidemment, ils ont du mal à mener des réelles conversations ou juste guider des utilisateurs au long d'une conversation. Par exemple, il aurait difficile de demander des détails pour mieux comprendre une question. Alors, le principal objectif d'un chatbot est d'optimiser et de personnaliser l'interaction avec des utilisateurs, améliorer la perception des clients d'une marque, ou d'une société, et de tirer des informations concrètes d'une conversation. Et pourtant, le nombre de cafouillages de chatbots est vraiment très très élevé. En fait, si vous, sur votre moteur de recherche, vous tapez Chatbot Fail, vous allez trouver, comme vous pouvez le voir ici, en image, une liste sans fin d'exemples plus parlant les uns que les autres. Alors, Lorsque le conversationnel analytics et les technologies d'intelligence artificielle se rencontrent, cela mène à une solution d'assistant virtuel augmenté. On parle d'un AVA, un acronyme. La solution AVA de talent a pour but d'automatiser la tâche fastidieuse ou répétitive. Elle s'appuie sur une interface conversationnelle qui permet aux équipes de concentrer leurs efforts et leur temps sur des activités où ils peuvent apporter toutes leurs valeurs et toute leur expérience. Il s'agit par exemple de donner des recommandations, de collecter ou de partager des informations, prendre des commandes, rediriger vers la bonne personne, guider au sein d'applications ou au sein d'un workflow, répondre ou filtrer des emails, et d'une façon plus générale, de prendre des décisions basées sur un ensemble de règles. Les défis que veut relever Ava sont nombreux. Ils concernent aussi bien les utilisateurs, que ce soit des clients, des abonnés, des visiteurs que des collaborateurs. Il s'agit par exemple d'améliorer la satisfaction, d'optimiser les processus métiers, de valoriser le travail des équipes, de faciliter, de simplifier le travail, de permettre aux équipes de se concentrer sur la valeur qu'ils apportent effectivement. Enfin, de produire de nouvelles données, des données conversationnelles, ce qui permet d'ouvrir la possibilité vers du conversationnel analytique. Alors comme le suggère euh, ce slide, euh, au sein de la solution Ava, le chatbot n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il constitue juste l'interface utilisateur. Toute l'intelligence de la solution repose sur ces composants. Alors là vous voyez un certain nombre de, de composants listés, que ce soit de l'Advanced Analytics, que ce soit du Sentiment analysis, du Conversational Analysis, du Big Data, du, du Data Scrapping... Euh, même des choses comme aussi simples que l'utilisation de bases de données ou le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit multicanal. Donc, tout ce qui fait la solution AVA, c'est bien cet ensemble de technologies et de méthodologies qui sont associées pour pouvoir les mettre en œuvre, dont le chatbot ne sert encore une fois que d'interface avec l'utilisateur. Alors, pour pouvoir illustrer ça, euh, on va prendre quelques exemples. Donc, toutes ces technologies qu'on a listées juste avant, euh, donc servent à, évidemment au propos de, de l'assistant virtuel. On va parler dans cet exemple-là de recommandations. Donc, qu est -ce, de quoi il s'agit Là, dans le, le, le dialogue, le, le court dialogue que vous pouvez voir, l'utilisateur demande. Euh, là, c'est un, un chatbot qui sert pour la, la maintenance là du, du matériel, en l'occurrence à l'air conditionné. Et il dit juste la température de l'air conditionné change tout le temps. Donc, c'est même pas une question, c'est une affirmation. Et bien derrière vous voyez que le bot pose une question. Avez-vous remarqué des fuites près de l'appareil voilà. Il pose une question sur la base de l'ensemble du des, des, des, des traitement qui ont été faits sur, ce, sur ces problématiques d'air euh, conditionné. Et en fait, effectivement, quand le symptôme est la température change tout le temps, eh bien, il y a des problèmes au niveau de, de, de l'appareil de fuite. Donc on voit qu'on n'est pas juste dans une question et une réponse qui a été programmée, mais, dans, mais bien dans l'analyse du travail qui a été fait pour résoudre des problèmes d'air conditionné et proposer une, une réponse, ou en tout cas une discussion qui, qui s'en approche. C'est ça le, le principe de la recommandation. Euh, L'autre exemple, donc, l'utilisation d'API externes, ou de bases de données. Ici, euh, la question, dans le même registre, c'est euh, quelles sont les principales pannes d'air conditionné ben C'est pareil, ce qu'on qu souhaite dans ce genre de situation, c'est pas de mettre en dur des réponses, mais bien d'avoir une base de connaissances qui est vivante, et finalement au moment où on pose la question, eh bien le système va regarder dans sa base de questions-réponses et de, de gestion des incidents en l'occurrence, quels sont les problèmes qui arrivent le plus souvent. Donc en fait on, fait, on commence à faire un petit peu de, de la BI hein, sur les, les conversations pour sortir les, les questions qui apparaissent le plus souvent. Alors encore un autre exemple où euh, les, les données sont externalisées, donc jusque-là on a vu que les données étaient dans la base de conversation, dans la base de données, et là cette fois-ci elles sont carrément à l'extérieur de l'environnement. En fait ce qui se passe c'est que là la question c'est en l'occurrence où trouver un Starbucks à Bordeaux Et eh bien pour répondre à cette question-là, tout simplement le bot via une API va faire du scrapping, on va aller chercher sur le site en l'occurrence le site de Starbucks l'adresse d'un Starbucks à Bordeaux. Donc on voit que, on augmente les capacités de connaissance du, du bot, non pas en le nourrissant avec toutes les questions-réponses possibles, mais en l'occurrence, si on peut dire ça comme ça, en lui donnant les moyens d'acquérir d'autres connaissances, là, il va aller scraper sur, sur le site. Alors, parmi les points importants qui sont, puisque le, le but est de créer une conversation avancée. donc Dans, dans ce, dans, dans, dans ce concept-là, il y a le fait de, Garder le contexte. Donc on, là, on peut le voir à travers une conversation un tout petit peu plus élaborée. Là, on imagine qu'on est dans le cadre d'un forum sur, les, les, groupes, sur les, les groupes de musique et quelqu'un demande quel est le meilleur groupe de rock. Voilà, bon, là, là le, le, le bot répond, bon là, il y a un ton hein, qui a été choisi, il donne une réponse en disant que c'est le groupe Queen. Bon déjà, cette réponse, encore une fois, va venir de, du résultat des discussions sur les forums et donc d'après ce que disent les, les gens sur le forum, il semblerait que ce soit ce groupe-là. Après, ce qui se passe est un petit peu plus compliqué dans la mesure où cette fois-ci on demande quel est son leader. Donc, comme vous le voyez, j'ai entouré en rouge son parce que là, on ne peut pas répondre que à la question. Il faut prendre la question dans son contexte. Donc, son leader, c'est bien par rapport à la question d'avant et à la réponse qui a été faite. Là, pour pouvoir répondre, que le leader du groupe, c'est Freddy Mercure. Donc là, on dépasse de loin le simple et simple mécanisme de question-réponse. On n'est plus du tout dans le FAQ il y a bien une dynamique beaucoup plus, beaucoup plus riche. Alors, autre chose, et on va voir à quoi ça mène, c'est comment se souvenir de la conversation. Là, peut, un, le même utilisateur repose la question plus tard, que ce soit le lendemain ou la semaine d'après, ça ne change rien. Quel est le meilleur groupe de rock Et là, le système répond, bon, nous l'avons déjà dit hier, la semaine dernière, telle date, etc. Donc là, on voit que le, le, le, le système se souvient de la conversation. Alors, dans cet exemple-là, ça n'a pas forcément énormément d'intérêt, mais... Je vais, je vais vous renvoyer à des expériences que vous avez tous vécues, quand vous avez vous appelez les impôts, la sécurité sociale ou ce genre d'administration, que vous avez appelé la veille, évidemment, ce n'est pas le même interlocuteur. De toute façon, il ne se souvient plus, et c'est normal, puisqu'il y a beaucoup d'interlocuteurs, il ne se souvient plus de, ce que, de la conversation que vous avez eue. Et il faut tout recommencer son histoire, et etc., etc. Là, en fait, on a une conversation qui ne s'interrompt pas. Le système garde en mémoire la conversation. Alors, j'en profite tout de suite pour, pour signaler que, évidemment et on aura d'autres exemples pour ça, on garde bien en tête tout ce qui est notion de, de, de partage, enfin de, de conservation de données privées. On aura pris les précautions pour soit anonymiser, soit sur la base de, de, de, de, de, de, de, de, de la volonté de, de l'utilisateur, oui je veux que ces informations soient conservées, etc. Mais tout cet aspect technique et légal, on l'a bien mis en place, et une fois que c'est en place, on peut avoir ce genre de choses, et on voit immédiatement l'intérêt que ça peut avoir pour l'utilisateur. Donc toujours dans, le, dans, le, dans, dans cet esprit-là, c'est la personnalisation. Donc là, tout simplement, on dit « bonjour », et là, le bot voit qui je suis et me dit « bonjour Frédéric ». Donc à quoi ça peut servir ça On le voit très bien, alors toujours dans le contexte hein, RGPD hein, qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, l'idée c'est, bah, par exemple, sur un site sur lequel je vais régulièrement faire des achats, par exemple, si c'est dans les vêtements, bah ça m'intéresse que le système garde euh, ma taille, ma pointure de chaussures et ce genre de choses. Donc pour ça, il faut qu'il m'ait reconnu et qu'il ait gardé effectivement ces, ces, ces informations que j'aurais souhaité, euh, j'aurais déclaré que je souhaite qu'il qu les garde. Et comme ça, bah, je vais pouvoir du, gagner du temps. Et si je veux commander un jean, il ne va pas me redemander ma taille puisque je lui dis une fois, il va la, il va la garder. Donc la notion de personnalisation permet d'augmenter la, la qualité de la conversation euh, avec, euh, avec le bot. Un autre sujet, euh, dans, dans, dans toutes ces choses qu'on peut détester hein, avec, avec un bot, c'est euh, qu'il qui puisse éventuellement se perdre au cours de la conversation. Et donc, ça revient à dire qu'on a besoin que le bot soit capable de mener plusieurs conversations en même temps. Alors, on va prendre un exemple pour, pour expliquer ça. Donc, dans un premier temps, donc un site marchand de jeans, et je dis « je voudrais acheter un jean », le bot me répond « bien sûr, quelle est votre taille ?» Et là, il me vient l'idée que ah, c'est vrai, si j'avais une carte de fidélité, j'aurais, je ne sais pas, 10%, peu importe. Et donc, je pose la question, avez-vous une carte de fidélité donc, Très bien, c'est aussi une conversation que le, le boîte peut mener, et là, il me répond. Et ça, c'est important, puisque là, il me propose effectivement, là, dans la question, enfin, dans sa réponse, oui, souhaitez-vous vous inscrire au programme Donc, cette question-là, si on lui répond oui, va engager une autre conversation que celle du départ, au départ, on avait une conversation sur une prise de commande, ça a débouché sur, sur euh, éventuellement un achat. Et là, on, on va sur une autre conversation qui est dans le même enregistre, hein, celle de la boutique, mais pour autant, ce n'est pas la même. C'est euh, créer, euh, s'inscrire à un programme de fidélité. Donc, ce qui est important pour moi en tant que, que, que visiteur de ce site-là, c'est que quand je lui dis, avez-vous une carte de fidélité, ils ne me, me disent pas, je n'ai pas bien compris quelle est votre taille. Quoi. Parce que là, c'est des choses qui sont énervantes, même si, bon, quelque part, ça a du sens, parce qu'on répond mal à la question, mais pour autant, on a envie d'avoir cette souplesse, parce que pas, je ne suis pas en train de lui demander quel temps il fait, quoi. c'est quand, quand même dans le même, dans le même ordre d'idée. Donc, c'est important de pouvoir mettre ça en place, donc on démarre sur une autre conversation, et quand on sera allé jusqu'au bout, ce qu'on attend, c'est que le bot dise, « Bon, ok, on en était à la commande, voulez-vous poursuivre ?»« Oui, bon, alors, j'en étais à cette question-là, quelle est votre taille ?» Et là, on a bien soutien d'une conversation à unique. Un autre point, c'est que, euh, et c'est un sujet qui, qui, fera, le, qui, pourrait faire le, qui fera probablement l'objet d'une un, discussion à part, d'un webinaire à part, c'est la façon de gérer la, la compréhension d'un bot. Euh, il est évident qu'un bot ne peut pas tout comprendre, bon, surtout lorsque les, les, les visiteurs entre guillemets, s'amusent à le challenger un peu, soit avec des questions compliquées, soit en changeant de sujet ou en faisant de l'humour. Mais et même quand on reste dans le sujet qui est celui du bot, on peut ne pas tout comprendre, parce qu'au bout du compte, on n'aura pas forcément tout prévu, il euh, y a des angles différents qui peuvent être euh, euh, imaginés pour traiter le même sujet, donc on peut ne pas tout, euh, tout avoir prévu. Pour autant, en tant que visiteur, moi ce que je veux, c'est qu'à minima, le bot se rende compte que, que quelque chose ne va pas. Donc, dans l'exemple, je lui dis « je voudrais acheter un jean ». Et là, il y a une incompréhension, jean, le prénom Jean, du coup il me répond « bonjour Jean voilà. ». Donc il y a eu un problème sur l'identification des, des différents termes, etc. Bon, euh, là, ça ne m'énerve pas, mais ça me, ça me surprend un peu. Je mets point d'interrogation. Et là, il ne faudrait pas qu'il me redise Bonjour Jean ou quelque chose comme ça. Il faut qu'il se rende compte. Et là, c'est ce qui se passe. Dans cet exemple-là, il dit, OK, j'ai dû me tromper. Quelle est votre demande Donc, en fait, il invite effectivement le visiteur à reformuler sa question. Et là, on peut imaginer que de toute façon normale, le, le bot va pouvoir repartir. En tout cas, on lui pardonnera de s'être trompé mais pas de ne pas s'en apercevoir et d'insister euh, dans, dans son erreur, là, là ça pourrait être, être agressif. Alors, parmi les, les différentes technologies, si vous vous rappelez l'iceberg, les technologies qu'on peut mettre en œuvre pour améliorer les, les capacités d'un bot, il y avait le sentiment d'analyse. Donc, on peut le mettre en œuvre vraiment de différentes façons. Et là, je vais en illustrer une. Euh, là, je, je dis, je voudrais acheter un jean. Le système répond, quelle est votre couleur préférée On hein, différentes couleurs de jean. Et là, Bon, allez, je suis un visiteur un petit peu, euh, un petit peu ronchon aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, et je lui dis « laisse-moi tranquille, je veux juste euh, un G. » Là, ce qui est important, c'est que le bot, là, là, on est vraiment dans l'analyse de sentiment, qu'il se rend compte que ce n'est pas qu'il a mal répondu, mais c'est qu'il euh, y a peut-être un souci du côté, effectivement, du visiteur. Alors là, dans, dans, dans, dans, dans l'exemple qu'on qu a pris ici, eh bien, si on en a la possibilité, et là, c'est ce qu'on a mis en place, on dit « ok, bah, peut-être que vous voulez discuter avec un vendeur ». Alors, en faisant ça, bon, il faut effectivement que dans ce cas-là, on soit effectivement euh, capable. Euh, mais pour autant, peut-être que juste dire ça, euh, bon, voilà, je me rends compte que euh, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. De toute façon, moi, je veux acheter mon jean et puis je non, non, c'est bon, on continue la commande. Et on continue la commande. Donc du coup, cette cette réponse m'aura remis sur les rails. Ou alors, si vraiment, voilà, je suis impatient ou je ne sais quoi, et eh bien, et puis justement, il y a des vendeurs qui ont la capacité, qui ont la possibilité d'être sollicités. Bien, le système va donner la main à un vendeur qui va reprendre la conversation et puis et du coup, l'objectif finalement qui est d'aller jusqu'au bout de la vente pourra être atteint. Alors après, comme, comme vous pouvez le constater, c'est hein, de, de plus en plus euh, fin hein, dans, la, dans, la, dans, la, dans le niveau de difficulté et finalement dans, dans le plus exigeant dans, par rapport au niveau d'attente pour le bot, c'est répondre à la bonne question. Et là, c'est quand finalement un bot donne une bonne réponse, mais ce n'était pas ça qu'on attendait. Dans l'exemple, je pose la question, euh, qu'est-ce que le Brexit Et là, le système me répond, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 1er janvier 2020. Bon, c'est une bonne réponse, mais ce n'est pas la réponse à ma question. Donc là, en tant qu'utilisateur, je, je le signale explicitement, ce n'était pas ma question. Et là, il faut que le, le bot, il faut qu'il ait compris ça. Il ne faut pas qu'il qu continue et qu'il qu enchaîne dans, dans sa séquence. Et là, en l'occurrence, ce qu'il ce qu propose, c'est de reformuler la question. Alors, j'en profite d'ailleurs pour faire une petite remarque. J'ai déjà vu des bots qui demandent « pouvez-vous répéter la question ?» Ce qu'on dit quand on a mal entendu. Donc, si en mode texte, vous demandez, enfin, le bot vous demande « pouvez-vous répéter la question ?», bah, on peut être tenté de la répéter. Mais s'il n'a pas compris la première fois, il ne comprendra pas la deuxième fois. Donc là, en fait, c'est juste une petite parenthèse pour dire que, même dans la partie ergonomie, hein, euh, il faut aussi avoir vraiment conscience de la façon dont on fait s'exprimer le bot pour ne pas tendre le bâton pour se faire battre. Donc là, il demande bien de reformuler. Donc l'idée, effectivement, c'est de, de poser cette première question différemment. Quelles sont les règles du Brexit Quand est-ce que ça aura lieu enfin donc, En tout cas, de reformuler. Donc vous voyez que euh, tout ça, pour, euh, à, à travers dix, différents exemples, j'ai voulu vous illustrer euh, ce que c'était que, euh, que, que, le, que le bot. En fait, euh, les, euh, les, euh, le, le chatbot est juste est juste l'interface la, la, la, utilisateur comme je vous l'ai dit au départ et ce sont bien toutes ces fonctionnalités ces technologies et les méthodologies associées qui vont permettre d'enrichir en, euh, le, le bot donc en fait on a mis en œuvre un certain nombre de bots et là euh, à travers ces, ces quatre exemples c'était pour vous montrer un petit peu le, le, le, le, le, le différent panel de, de solutions qu de solutions qu'on a pu mettre en place on a travaillé par exemple avec Engie pour mettre en place un, un premier bot en B2B dans, dans le domaine de l'énergie avec, un, avec ce, ce grand acteur. On l'a fait aussi dans le domaine de l'assurance avec Lisa en fait et qui a la particularité de répondre à cinq sujets métiers différents. Sans rentrer dans les détails, en fait, on a un premier niveau de dispatcher en fait qui va comprendre la question et qui va relayer la question vers le bon bot. En fait, on a cinq bots qui traitent chacun leur, leur domaine de compétences et on redirige vers l'un ou vers l'autre. Donc ça, c'est plutôt innovant. On a mis en place, en place aussi chez Villogia un bot qui permet de, de, de comprendre les questions en mode voix, et en mode texte. Et puis même chez nous, évidemment, on l'a mis en place. On a mis en place un bot express communautaire capable de répondre à plus de 3000 questions. Et, et on l'a fait de, de façon très simple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait rapidement. Ça a été mis en place en une dizaine de jours. Donc... Euh, ce que je voulais dire, c'est que, donc, il est important de préciser que, donc, un, un, un AVA, donc, un, un projet d'assistant virtuel augmenté, c'est un projet métier. D'accord? Donc, on ne veut pas faire de la technologie pour faire de la technologie. Ça n'a pas vraiment d'intérêt pour nos clients. Hein. Je vous ai cité, effectivement, toutes les technos qui sont sous-jacentes, mais on ne fait pas ça juste pour le plaisir de la technologie. Ce qu'on veut, c'est vraiment répondre à un besoin métier. Alors, pour nous, euh, au-delà de, des aspects techniques, il y a des points de vigilance dans un projet chatbot. D'abord, la connaissance en amont des résultats attendus. De la même façon qu'on ne fait pas de la techno pour la techno, on ne met pas un bot en place juste pour mettre en place un bot. On veut obtenir quelque chose, ça peut être réaliser une commande, collecter des informations, donner des infos, peu importe. Il y a un but, donc il faut y en avoir bien conscience au départ du projet. Donc la suite logique, c'est... Le, la cadre, le cadrage du projet, c'est vrai pour tous les projets, et ben ce n'est pas moins vrai pour un projet bot, on ne fait pas un bot comme ça. Ensuite, la méthode de mise en œuvre, il y a plusieurs, évidemment, différentes façons d'aborder un bot, et selon le sujet, euh, il y aura des, des méthodes qu'il faudra privilégier. Et bien sûr, il faut euh, s'assurer de l'adéquation entre le projet et les attentes de l'utilisateur. C'est vrai dans le projet, si on fait l'analogie avec des projets BI, on met en place des, des reporting si ce n'est pas ce qu'attend qu l'utilisateur, même si on l'a bien fait, ça ne servira pas. Un bot, c'est pareil. Même si on l'a très bien fait, s'il ne répond pas aux besoins, bah, ça sera un échec. Et je dirais qu'enfin et surtout, le plus important, c'est le choix judicieux du partenaire avec qui vous allez réaliser ce projet. En fait, il se trouve que si vous assistez à ce webinaire, je pense que vous l'avez trouvé, donc bah, je vous félicite euh, voilà, écoutez, euh, avant de vous donner la parole, euh, bah, je vais vous inviter à suivre l'actualité pour ne pas manquer nos, nos prochains euh, webinaires sur ce genre de sujet. Et euh, bah, maintenant, ça va être à vous. Si vous avez des questions, euh, bah, ce sera avec plaisir. Est-ce que vous pouvez faire un, une vue rapide, une overview des principaux acteurs du marché alors euh, sur le marché, en fait, euh, sans grande surprise, hein, on va trouver euh, des Microsoft, des Google, euh, des, des, des IBM, donc des grands acteurs. Il y a Alibaba aussi en Chine, donc des grands, grands acteurs qui investissent massivement sur ce marché. Parce qu'en fait, euh, le marché, il représente, euh, les chiffres qu'on a qu'on a euh, qu a trouvé, c'est que d'ici 5 ans, on parle de 90 milliards de dollars. Alors après, on peut challenger les chiffres, mais en tout cas, c'est vraiment énorme. Et d'ailleurs, les investissements massifs de, de ces acteurs euh, le, le démontrent. Hein, si on prend Google, sur, les, sur le principe des robots, c'est en milliards hein, leur investissement. Donc c'est énorme. Euh, donc en fait, l'idée pour eux, c'est d'améliorer les capacités conversationnelles et de faciliter euh, l'implémentation des bots. Alors après, dans leur sillage, on va trouver d'autres acteurs, plus ou moins grands, qui chacun vont apporter leurs spécificités. Alors certains vont insister sur euh, le NLP, donc sur le, le langage naturel d'autres vont insister sur la voix d'autres vont insister sur les aspects fonctionnels en se spécialisant sur un métier. Euh, donc il y a beaucoup beaucoup d'acteurs effectivement qui, euh, qui, qui, qui, qui investissent sur ce sujet-là. Ouais. Euh, concrètement, quelle est la plus-value de, de talent dans l'implémentation d'un chatbot Alors ça, c'est une très très bonne question. Euh, et d'ailleurs, je vais me permettre de, de reprendre le truc, c'est que, en fait, nous, notre travail, ce n'est pas d'implémenter des chatbots. En fait, nous, on travaille avec nos clients, pour mettre en place cette solution AVA. Je vous rappelle le, le, le, le, le, le, le, le visuel avec l'iceberg, donc le chatbot c'est bien cette partie émergée. donc effectivement on l'implémente, mais nous, toute notre valeur ajoutée, ça va être de mettre en place la, méthode, la méthodologie d'analyse des conversations, le monitoring, implémenter euh, euh, et adapter euh, les, les modules d'IA, euh, qui font partie finalement euh, des actions de recherche et de développement qu'on mène pour construire cette solution-là. Euh, merci, merci. Je voudrais également revenir, euh, si on peut, sur la diapo 16 où euh, vous faites allusion au scrapping. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails euh, sur euh, cette technologie Oui, alors en fait, donc le, le scrapping, euh, c'est une technologie qui permet d'aller lire les informations qui se trouvent sur un site, comme le fera un utilisateur. Je me log sur le site et puis je regarde les informations, je peux interroger et je récupère les informations. Donc le scrapping permet d'automatiser cela. Donc, l'idée, c'est euh, donc euh, effectivement d'avoir euh, une mise à jour en temps réel, si on veut, des connaissances du boîte. C'est-à-dire, éventuellement, avant même que la question soit posée, euh, bah, une, une avérée, enfin, la connaissance n'était pas dans, dans le système. Et donc, au moment où on pose la question, via une API, le système va scraper sur le site, donc là, dans l'occurrence, c'était euh, Starbucks, et va chercher l'information qui était donc l'adresse une adresse à Bordeaux et retourne l'information. Donc, on a une augmentation du capital de connaissance du bot par l'interaction avec son écosystème, en l'occurrence le site de l'ACT Starbucks. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ou des remarques peut-être Du coup, je ne vois pas d'autres questions. On va peut-être s'arrêter ici, c'est ouvert. Okay. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut, peut s'arrêter là et on peut juste rappeler que dans deux semaines à peu près, il va y avoir un webinaire sur le sujet du, du CRM. On en verra de toute plus d'informations sur le sujet dans les prochains jours. Oui. Merci beaucoup Frédéric. Merci, Merci à vous. Les participants. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.